Coucou YouTube J'étais avec Skyros, mais c'est pas ça le plus important, j'ai fait une game au sniper qui défonce tout, une game au sniper qui ravage, une game de charcutier, de boucher, c'est les fêtes du jambon à Bayonne, on vous salue, des bisous, pensez à vous abonner. J'ai donné plein d'informations pour cette intro. Il y a vraiment des gars, ils déchaînent leur haine, mais ouais tu dois avoir des casse-lots, tu dois regarder, hein. tu dois avoir vraiment des cas. Hein. C'est rigolo en fait à faire le tribunal, c'est rigolo. Hein. J'ai prévu d'en faire un hein, bientôt. On, a, on, on va faire ça proprement, mais, mais oui, je pense. Au début, je voulais, le, je voulais le faire à plusieurs, c'est genre tous ensemble. Parce que ça, à plusieurs, c'est encore plus drôle. La dernière fois que je l'ai fait, je l'ai fait avec Mabs. Ah Parce que forcément, tu sais, tu es là, tu te lis les trucs, machin, etc. Il y a des perles, tu échanges les perles. Je suis d'accord. Mais euh, hier soir, je me faisais tellement chier sur Warzone, j'ai dit, Allez, hop. Là, ah, je, je vois ce que tu veux dire. <rire> Il y en a un particulièrement qui est passé en travers à la gorge un petit peu de, de Kevin parce qu'il y a un mec, ah je ah l'ai débattre alors qu'il a dit Nique ta mère, Kevin! <rire> <rire> ah, mais. La ah, là tu, euh, tu, tu... as. Ah, bon bah. Euh, je n'exécuterai point. De... Ah, mais tu... le mec il avait l'air sympa, tu vois. Genre c'était un nique ta mère mais gentil, tu sais. Genre, ah oui, mère, le... euh... ouais, la ponctuation quoi. Genre oh, tu <rire> fais chier, <rire> nique ta mère. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, après... je pense qu'après il a pris son blast, Kevin il est parti le reban en disant tiens, c'est toi qui nique ta mère. Euh, après, le. vu comment il faisait trop le malin en. Peut-être que c'est par rapport au fait qu'il faisait le malin en. Comment au karting <rire> Non, pas le même. Pas, euh, Kevin, mon modo, pas, ouais, pas celui euh, qui a gagné le karting. Ah. Mais... Ça, ça allume. Ah j'ai une flash. Ça flash. C'est mais Attends mais il est sur one. Ils sont deux hein. Un tombé, j'ai win mon duel. Moi aussi. Oh là là, là là Oh là là. Ah mais on peut acheter Sacoche de acheter. mon côté. Ouais, vas-y, drop. On, peut oh, on est tiens, bien. Hein. Thune. On a ça coche. J'ai besoin. Thank you. Ah, de mon pote. Euh ouais, on peut mais acheter. Je, là, je, là, je, je te l'envoie vers toi, tu vas jouer quoi tiens, aujourd'hui euh, alors hier j'ai repris euh, l'HDR Ok Et en fait c'est pas vraiment le meilleur snipe pour euh, de 0 à 250 mètres on va dire D'accord Mais si y a un mec qui est à 350 mètres tu vises <rire> la tête boom. Ça tombe Non Ah ouais c'est magnifique hein. C'est... Putain c'est vrai qu'il y, y, y a eu tout, pour... tout un truc HDR, AX à l'époque mais moi je suis plus team dire que oh, X, mais Ouais, mais ouais vraiment, moi c'est l'inverse. T'as un mec qui est à 350 mètres, tu vises la tête, c'est instant, ça tombe par terre quoi. Et rien que pour ça. Oh, c'est là. Bueno. Je vois ce que tu veux, tu veux un dire. Drone ouais, ouais, ouais, j'ai pris un drone, lapin. Moi aussi j'ai pris un drone. Vas-y, je Je vais prendre la prime là qu'il y a dans le. Ouais, le de, building. Ouf, de ouf. De ouf, Carrément, ouais, ouais, bonne idée. Moi je vais jouer avec la, la petite arme de vent. Euh, contact. devant. Contact Devant. Ok, balance le drone, non Demande Je balance le de mien. De T'as pas mis le tien? Non, non, non, pas encore. Oui. Ouais. Je... Moonlight. Oula! Oh, le est... mec est en haut. Hein. Ouais, c'est sa trotte là. Bah, lui il est, il est pas Ah, mais non, mais non, moi j'ai rien fait moi. Ouais. Ah, non, mais quel lâche! <rire> mais quel lâche frérot! Ah, bah lui il a pas voulu se battre du début jusqu'à la fin, lui. Je sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Là, là, Sky. Ça dans les airs, dans les airs, regarde dans l'air. Ah ok. Je te remets le ping. Mais lui, t'as une grosse bite gros. Yeah. Putain, j'arrive pas. Hein. Je, remets, je ping. Ah là, mais j'ai plus l'angle. Ah, je suis cul moi aussi. On peut, on peut racheter Et Ouais, non. Bah attends, mais tu, tu sais où ils sont Non. Et je l'ai touché Quoi A à travers, à travers ouais, le euh... truc Ouais ouais. Je l'ai touché. Y'a un autre gars en bas, hein, t'as vu C'est quoi cette mini-map T'as vu les points Ils sont tout petits. Ah, c'est ce J'ai jamais mis une balle comme ça à travers le mur, mais ça doit être kiffant quand même. Ah, c'est fantastique, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est rare. Justement. Collateral Bah voilà. Les deux têtes, frérot! Oh Putain, GG, mec! <rire> <rire> J'aime pas du tout ce superstore, vraiment, c'est. Ah, je pense qu'il nous traque. Ah bah, c'est eux qui nous traquent. Oui, oui, il y avait une prime à l'intérieur. Je pars un instant C'est paralysé, c'est paralysé, frérot. Tranquille. Il pourrait elle, elle a disparu, What frérot. Il a quitté. Mais non, sinon, c'est pas traqué. Attends, what Ah ouais What Attends, c'est peut-être l'autre team Non... Au-dessus, au-dessus Sky. Je monte sur le toit, tu penses, alors Ouais, monte sur le toit. Je t'ai mis une frappe, en plus. On va leur péter le front, frérot, euh, au mec sur le toit, là. Nox, celui qui t'attendait. ABG. Ah, Tu un de ouf hein. ouais, Merci en ma fait, boule Je suis arrivé je vois le gars juste devant moi Je fais Oula. Ouais t'inquiète J'avais Sky. strike dans les mains. Et euh, avec le, le HDR je peux pas faire du corps à corps quoi. On est encore à 3 sur 3 là Mais hein. le mec il a chopé un fantôme euh, Un spécialiste ou quoi Si ils étaient les deux sont radar. Hein. Bizarre frérot bizarre Ok j'en ai vu un Là en dessous de deux mecs Celui qui a rien Euh... Bref. Là, voilà, je suis en rage mode, frérot. Ah, frérot, en fait, il y, y, des... y a eu deux quicks qui sont passés. Pff, oh là là là là là là. Mais... Sur la caisse, Sky. Ah, comme... Je veux un poule. Ah c'est bon. C'est un cadeau. Dans l'angle, dans l'angle une rose. Ah j'ai vu. Il est crack en haut. mort. <rire> ouais vas-y, je, je prends la ligne, j'essaie de t'en knock un. Fenêtre droite Ouais j'ai vu Touché Ok je suis coulé J'esquive, t'inquiète Il était sur le toit Sur le toit Il n'y personne sur le toit Ah ouais Fenêtre alors Ouais fenêtre, fenêtre fenêtre. Ça va monter Sky Je va faire boum Sur moi Sky oh, mon, mon, mon là là. oh là heureux là. Oulala Tu l'as entendu hurler toi aussi oh, oh oh putain la vache Monsieur était pas vraiment content j'ai comme l'impression Ah non non non ouais... Là, là c'était une, une, de... une crise de... C'était une crise de nerfs frérot euh, Prendre deux drones... Hop oh, on va faire demi-tour ici... J'ai ah, chié, de chié mon, euh, mon demi-tour frérot Ah y'avait un gars juste derrière Ouais ouais ouais... Bon, On croit que celui-là Je descends pas de la voiture perso Voiture, voiture, deux points, de, deux points dedans. Touché, Sky. Oh, oh, oh non, oh, oh l'angle, oh Sky l'angle. What C'est de bonnes games là avec toi. Enculé, ce qu'il a pris. Là, je te mets un drone. Allez Sur moi, sur moi, sur moi. J'ai voulu le noscope En fait il m'a il m'a. Oh ouais Oh le joueur cross Mec en fait je suis arrivé, je suis arrivé vers lui euh... Non il avait les, les, les, les katanas Non non non c'est des quand, quand Tu sais quand t'as le couteau et que tu donnes des coups de cross ah... ça, ça, donne des, ça donne des coups de couteau et Les gars cette game elle va sur Youtube Quoi qu'il se passe elle va sur Youtube Elle est trop incroyable Je joué c'est ouais, ma poule Le ping, mec, je... mec je le vois derrière mais j'arrive à l'avoir, mais. Parce que t'es meilleur gros non mais bon écoute ah. J'ai gagné mon boulag Je vais essayer de voir pour récupérer mes armes peut-être Et après aller prendre la, la caisse ou aller Prendre la caisse tout -dessus. Y a un gars là Je, je vais prendre mes armes ouais, euh... le gars est à côté. Oh ouais surtout que les mecs ils sont pas... C'est pas des gentils hein Ah c'est un V.GG euh, genre euh... Ah ouais mec euh, il m'a tué, tué au couteau moi aussi hein Ah merde t'as plus de vie et Il m'a craque dans les airs c'est enculé oh Merde Ouais bah comme tu T'avais tué un mec par là, je me souviens, je l'avais pas looté Ouais je sais mais il s'est fait... son loot a disparu Non, non ça a pas disparu Sky T'as 4 plaques ici non mon lapin Tu sais quoi je t'en mets même 3 de plus Comme ah bon. ça tu peux te full te shield Ah frérot, t'es ah, es, es sûr t'es en plein Attends, écran J'en je y pensais Si si, non mais je suis comme là, il y a des plaques si pas full Sur le shop, sur le shop Sky, ici C'est le connard qui nous a tué, ah, frérot. Ouais, c'est lui, ouais. <rire> lui. enculé là. Ouais, c'est enculé. Facebook.gg, connard, connard. Sur le toit, sur le toit, Sky. Quel côté droite du... Ah droite. Ouais, c'est un putain. Allez, t'es qui euh... Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Touché. Oh la vache Ouais, ah, ça lag, ça lag de ouf. Hein. Ils ça où on est gros Ils sont les deux dans, dans le bâtiment Je suis passé à gauche Il était bien informé ce, ce petit... Euh... Ok Je suis là frérot. Il est en haut, il est en haut Ok je monte je reste en bas, il s'échappe, si il s'échappe, il s'échappe. Bien joué ma poule Les petits stuffs ça, ça fait la différence hein Quand t'as des, des petits marqueurs pour sur les indications d'où ils sont etc Ah bah là, ça quel bonheur on est, on est vraiment bien, on a 29 kills, il reste 40 personnes, gros. Euh, je viens de voir une team passer dans ce hangar. Euh... Jessaie de voir si je peux avoir une info. Ah oui, là, là, là on mis, on oh, oh, la prune <rire> Voilà, on a un peu de tout comme ça. Ah, il, était... il arrivait vers toi, là. Il... Ah bah ben, ouais, belle, belle, gros. gros. Voilà, à droite, lui, lui on le ken fort, gros. Il reste 35 gars encore Ah non mais, mais c'est ah, fantastique Ah là là là il y a un fantôme Il est touché Non Sky non Non non Ils étaient trop forts Attends, Non, non Oh non elle se termine comme ça Mec il termine à 1 HP le mec 1 HP mon, uh, mon gars Ah ils m'ont surpris hein Ouais effectivement les petits fantômes qui sont sortis derrière Et ah, toi hein. t'as pas eu de chance tu si t'es à taper le fantôme hein. En plus c'était pas, des... pas des quiches, ils ont 12 kills chacun gros. Ouais euh, non non non, euh, bah moi il me l'a bien mise, il a... je l'ai bien touché, il était un doigt de crack je pense mais... Merde Ah fuck man En tout cas c'était une bonne game Sky toi tu continues c'était une bonne game, franchement t'as bien géré euh... oh, toi, toi aussi mon lapin, toi aussi <rire> oh, <c 'est rire>